Je ramasse le linge et qu'est-ce que je fais Je me fais piquer par une guêpe. Pourquoi Parce qu'ils ont fait un nid à un endroit particulier. Vous voyez là-dedans Là, il y a un nid, si je bouge ça. Ça sort. Je me fais piquer une deuxième fois. Deuxième fois, là, je vais les, je vais les niquer. C'est obligé. Et c'est parti Ben oui, il un hein. nid Voilà, là ils sont niqués A bientôt les Dédé le, le nid était là-dedans, donc là il est trité. Et euh, ben, vous allez voir où il était, on va le démonter. lever ça le capuchon de dessous et on va essayer de voir si on voit bien le nid au fond. Alors, je sais pas si vous avez bien. Ah, si on le voit un peu, vous voyez les petits poèmes là au fond et Voilà où était le nid des guêpes. Vous voyez le nid de guêpes où était Et ça, ça sert à accrocher ben, tout ce qui est chaussettes, slip. String, ben tout ça, et ben voilà, on se fait piéger. Ces guêpes ils sortent par là. Donc si vous avez ça à la maison, faites très attention. J'ai récupéré le nid. Vous voyez, ah, quand même il y a pas mal Bon ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolé c'est fait avec un portable, c'était pas prévu, mais c'était quand même rigolo de vous montrer ça. Donc ben, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, à la France